Un grand merci à Jean-Luc. On a passé un super moment. Euh, moi, c'est des messages qui me parlent énormément. Je suis ultra trader, je fais beaucoup de pratique sportive, donc je, des coachs sportifs qui c'est pratique d'oser, de, de petits pas gagnants, euh, de confiance et, et Jean-Luc euh, sait le faire admirablement, porter dans le monde du travail, dans le management et le retranscrire aux équipes. Euh, je pense que ça a donné une banane folle à toute mon équipe euh, commerciale et super heureux d'avoir vécu ce moment avec Jean-Luc et, et convaincu que ça va nous faire exploser sur cette fin d'année.